De même, lire rend libre. Plus encore que sous les ors des palais, la République vit dans ses bibliothèques. Nous voulons rester, redevenir peut-être même, une nation de lecteurs en nous inspirant des initiatives remarquables menées par de nombreuses associations ou de nombreuses collectivités territoriales. Accéder aux œuvres et à la création rend libre. Notre époque bouleverse les modes de diffusion des œuvres. C'est à la fois une chance et un défi. Profitons-en pour faciliter le plus large accès possible aux biens culturels avec